Il n'y a pas les murlocs, pour la Xyrel. est-ce euh, qu'il y a des pièces? Il y a les nagas, il non, il n'y a pas les nagas, il n'y a pas les LM. C'est dur pour la Xyrel. C'est quoi le play? Est-ce que c'est professeur putricide? C'est pas dingo. En t'as 24, il y a le nouveau, la 5-1, là. Soit Xyrel, soit professeur. j'aime trop la Xyrel ah. merci Tony Blondie qui offre 5 abonnements à la commu merci beaucoup à Sicula sa Piste de flûte à Royandry à et à, à Paladox à Heisenberg merci infiniment merci Tony Blondy. merci de ta gentillesse merci mille fois euh, ces cartes là ne m'intéressent pas quoique pas en 2-2 oh, c'est naze une erreur de 2, -2. C'est mieux qu'un 3 hein. ouais il y a pas beaucoup de pièces là il y a euh, Uran, évidemment et il y a euh, Uran, ouais. je vous souhaite un bon combat oui, il a encore Zepris On va On va perdre. Il a une bête. Ça veut dire que c'est la hyène. Non, c'est la nouvelle bête. Et on va prendre 4 dégâts. Oh là, ça fait mal les 4 dégâts. Oh, les 4 dégâts, ça pique là. À moins qu'il ait la hyène. Je pense qu'il a la nouvelle bête. Vous débrouillez vraiment bien. Ouais. Ah, flûte. Ça c'est un gros coup de gros coup de mou là. Hein. Gros coup de dur. Je sais pas comment on appelle ça. La bataille fait vraiment rage des dents. Euh... Ok. Il y a bête, il y a dragon pour lui. J'ai un play. On ça au prochain tour. On peut même acheter ça, revendre et hop. C'est un peu risqué, mais. Je pense une de Merci Kaiser Hammer pour le Prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci de ton aide. Ouais, là on va se faire tapiner, tapiner là, comme on dit. Je sais pas si c'est le mot, mais. Faut taper à droite, les petits loulous. Non, l'autre droite, ça c'est la... la gauche, ça en fait. Euh. Ouais. Alors on va prendre le up, Ok, il y a ça, on va prendre le up, on fait ça, ça reste cool hein, on propose, il peut pas refuser c'est notre ami, je ne suis pas votre ami, ok, ça veut dire qu'il va me faire du mal. Sorry bro. Je vous souhaite un bon courage. <laughs> ok. Attends, mais il a pas de board. Attends, mais il a pas de board, le gars. Mais t'as pas de board, Rouya Quel intermittent, ce gars-là Ok. Ouh oh Ça, c'est strong. 3-1 ou 2-2. Pareil, on va autant le mettre en 2-2. Ça j'achète, c'est gratuit. Ara. Oh, ça marche Ara avec ça. être sa force. En tout cas, j'ai quand même envie de prendre un rat. Ça fait quand même des dégâts. Hein. Il y a ça là-dessus. Malkésar, ça, ça fait quand même du mal. Hein. Après c'est peut-être bien d'avoir mal au début mais je sais pas inspire pas mal César là ah j'avais su. Ah, Peut-être ça a juste du sens de faire ça et booster lui D'avoir un taunt pour protéger la compo Pas mal à l'aise avec cette idée Vraiment pas mal à l'aise avec cette idée Ouais let's go On va s'établir un peu taverne 4, il y a vraiment des bons uranes, il y a des bons trucs quand même en 4. Il y a les dragons dans cette gamme hein, si je dis pas de conneries. Donc on peut essayer de jouer avec Tarek Goza et ça. J'aime bien Mystek T1, ça t'offre plein de play tempo, ça. Ouais c'est pas trop mal, après là c'était bien parce que j'avais Xirel, donc tu vois T2 je peux la garder. Et sinon c'est un peu problématique, ça fait pas de pièces, ça fait pas de tempo. C'était bien que avec Zirel ou dans ou avec Chuck, tu vois, avec des persos comme ça. Non, c'est pas dingue, je pense. Ah, ça. Non, pas là-dessus. Ah. un peu naze. Oh, ça fait des pièces après. Hein. Il a pris 10 quand même, là. Wow. Merci à Vichu pour le soutien. Merci beaucoup. C'est gentil. Euh... Est-ce qu'il y a des trucs qu'on a envie d'avoir en taverne 1 Bon, si ça mange pas de pain. Il y a la Tarek. Il y a ça. Ça, c'est quoi Dès qu'un dragon allié gagne de l'attaque, ce serviteur gagne un même montant. Est-ce qu'il y a des trucs qui donnent de l'attaque On booste ça et ça booste ça avec les gemmes, ça peut être rigolo. La liste des en vrai, ça me va les taunts, ça marche avec les urans. On ça. J'ai pas de gem en main là. Oh, c'est cool moi mais pas à quel point c'est cool en fait. On Va pas prendre des milliards d'attaque hein. Franchement il m'inspire pas. Oh bordel pétard. On va attaquer first Ah non Nice Oh non On va prendre 15 Oh non en plus Beaucoup de grâce Euh, prévu de up mais là c'est dangereux, en même temps, euh, dangereux mais on a que ça à faire. Hein. Le croc boogie, on joue un 1 et après on joue un 2, ça donne de la stat à nos créas. On veut stater nos hein, techniquement. Musique, un on vend ça. Pauvre aux joue un 2. Ah, let's go. On va essayer de placer, genre l'instant. Et j'aime sur le, le. Vous êtes toujours dans la course. C'est chaud, hein? C'est chaud parce que j'aime bien ce que je suis en train de faire, mais je suis pas sûr que ce soit très fort. Oh non. C'est bien. Non. Y'a pas beaucoup de life hein, sur ces créas. Faut pas que ça, ça meurt. Ça va mourir, hein, on va perdre. Hein. Ah J'ai taper hein. On a vraiment envie de Vram. J'ai de nouvelles recrues à vous proposer. Faut jouer un taverne 3, là. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. à 24, 25, euh. 26. après ça reste à 26 comment ça marche, ça repasse 1. Le fléau va vous consumer. Ça reste 6 là. J'ai cliqué, je suis désolé, j'ai cliqué arbitre. J L Arbitre là, c'est bon quoi. J'ai cliqué, hein, sérieux. Nice. Il est cool le croc boogie. Alors, par contre faut jouer des 6, je vois pas comment je peux faire là mais. A part si je joue contre mon ami le morse, Mon ami le. C'est pas mal peut-être. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. À Brad ça sert à rien non Brad c'est quand même assez moisi hein. Enfin, c'est lui, il est ledge quoi. Ouais, je peux rester comme ça. Hein. Je suis pas obligé de jouer mes cartes. Hein. Pas mal ça, mais. Ah, c'est dommage que ça redescende pas à 1 après. <rire> Ouais c'est vraiment dommage. C'est pas un truc à découvrir ça, sinon c'est trop dans la mouise après. Il a fait le taf hein, mais après c'est pas dingue hein, par rapport à oh, Là si on avait joué euh, Théotard à la place, <rire> on, a... on était top 1. Enfin de jouer de Tarek, elle est trop petite. Ça va être chaud, hein. Taille sur le jeune homme. Hein. Famos. Famos. Pas de diroy. Mais le problème c'est que si je mets Tarek et que ça va sur 7 Tarek, je perds le combat quoi Et je peux pas, je suis à 10 life, j'ai pas le droit de perdre le combat Donc là valait mieux rester à 6 créa que 7 Ah maintenant bah je peux plus jouer contre le DCD Deuxième croc boogie. Je la joue ou pas C'est un peu risqué mais ça donne de la stat. Moi, je la joue mais pas certain. ça va dessus on a un peu deg. Vous mais... en pensais quoi pas choqué à l'idée de la jouer. C'est pas choqué à l'idée de la jouer. Je pense que vous avez une de oh! Ça va être bien stupide là. Ah dommage. Oh, il va rester une créa donc on meurt pas normalement. de mourir. Enfin, de sur perdre le combat. Si ça allait sur Tarek une fois, c'était bon. Pas loin, n'empêche. pêche hein. Ouais. Après, on meurt pas. Donc 10, 10 ou 2, c'est un peu la même dans cette situation. Ça peut nous permettre de jouer contre un mort si jamais il y a statu quo. Là, on peut jouer contre un mort, par exemple. Donc là, on est à 4, c'est ça Trouver 5, on va faire ça. Et voilà qui promet. On à 5. Et derrière, on va acheter que des 6. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Ah, bien joué. Charlga, de toute façon, on va la virer hein, Charlga. D'accord. Hein. Et c'est un 6. ça j'aime Il y a un 6 qu'on va pas garder, Et il y a un 6. Ouais mais il y aura toujours des 6. Enfin pas tout le temps mais on va pas jouer un 6 quand même, il peut y en avoir 2 sur la ligne. Ok. Bah let's go hein. Là dès qu'on joue un 6 on donne plus 2, plus 4 à toute notre board. C'est quand même pas fou hein, plus 2, plus 4 à toute notre board. Bah hein. bon ça reste cool en vrai. Je pense qu'on peut pas faire mieux en termes de setup. Allez, sur le Tarek. Let's go Let's go Let's go Ça reste cool en vrai. Une armée que vous Ça déclive. Ça s'écrit comme ça, oui. Vous vous débrouillez vraiment bien c'est un sacré combat de débile là. Hein. Oh là là. Mon Dieu, c'est n'importe quoi. On a perdu. Hein. Ah, pourtant on a une compote de fou, hein, sans blaguer. Hein, mais grenouille au-dessus de tout. Hein. Grenouille vraiment vraiment au-dessus de tout. Ah, je sais pas, on va quand même monter de la stat sur notre euh, Tarek, mais on va voir. Ouais, gg. Invincible, grenouille c'est invincible. Pour le moment, toutes les grenouilles qu'on a vues c'était victoire. Et pourtant c'est des compos qui sont faibles, il hein. y a juste une grenouille et un baron. Hein. Mais ça ça a tellement carré le tigrelin là ouais rien à dire yep trop dur ouais c'est trop chaud hein. Pourtant, la, notre compo, elle est vraiment magnifique. Hein. Je pense que c'est une compo qui est quand même très très souvent top 1. Ça, ça sera un peu la compo comme Pirate APM de la méta précédente. Genre, Pirate APM, c'était un peu la compo turbo top 1. Et je pense que. Après, grenouille, c'est plus facile à faire parce que c'est. Euh, T'as besoin que d'un baron et d'une grenouille. On va suivre sa game. C'est intéressant. Mais. Et... J'ai l'impression que quand il y a grenouille, quelle que soit ta compo, parce que là franchement notre compo, alors peut-être que je la surévalue, mais on avait vraiment une compo extraordinaire. Hein. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais. On avait, je trouve, vraiment une compo extraordinaire. Mais euh, trop chaud. Après, lui, il joue ça, c'est assez rigolo. La question c'est s'il a le, la, le le rat, est-ce qu'il va jouer rat au-dessus de ça bah, Grenouille, c'est... Ouais, non, c'est comment tu veux contrer euh... ah, pas... Même avec Zap, c'est dur de contrer, je trouve. Franchement, même avec Zap, hein. Le problème, c'est que maintenant, tu peux donner camouflage à ça. T'as quand même pas mal de cartes qui donnent de la stat et tout. Franchement, il a, il a un Zap. Le Zap, il chope ça. Et le Repop, hein. Donc ça fait rien, enfin le zap là il fait rien ici. Ah hein. non, non c'est frustrant là pour le coup, tout à l'heure on a fait euh, on, a, on a fait des jolis top 4 avec des compos bizarres. Là honnêtement on avait une compo qui était ultra ultra turbo top 1 et on est tombé contre la seule compo je pense qui pouvait nous battre. C'est vraiment frustrant mais ça fait partie du jeu. Ouais vous voyez même en face, hein, il a une 39282 Il a en fait il a la même compo que nous un peu plus forte Parce qu'il a plus staté Mais je suis sûr que ça va même pas suffire Ça va pas suffire je pense ouais, franchement si ça suffit pas c'est vraiment euh, Il faut la. Avant qu'elle sorte il faut la nerfer cette compo hein. Merci The Trader. merci pour le soutien c'est gentil Merci infiniment Ouais c'est trop stupide hein Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Il va perdre La compo grenouille Non je pense pas Honnêtement je pense pas hein. Bah je sais pas il y a quand même pas mal de stats en face hein. Faut voir En fait il n'y a pas beaucoup d'attaques Sur les créatures Ouais Remarque il y a une grenouille qui est pas morte Je pense qu'il il perd kun que parce qu'il y a une grenouille qui est pas morte mais si cette grenouille meurt, c'est sûr que ça, ça ne gagne jamais. Hein. 100%. Ouais, 100%. Là, elle meurt pas, donc en termes de stats, il loupe facile 500 ou 600 de stats. Hein. Non, mais il gagne quand même, en plus. Non, mais en plus, il gagne quand même. Et elle est même pas morte. C'est im impassable. C'est absolument impassable, grenouille, dans la méta. Moi j'aime pas Grenouille, ça m'ennuie un peu Mais après il faut falloir forcer hein. Et encore là le spot était vraiment beau pour euh, Pour Tarek hein. Bon après c'est dur d'améliorer Il faut Titus Doré quoi Après tu peux euh, Donner de la résilience à ça Moi qui voulait comprendre le jeu, la méta n'a pas l'air fun xd. Ouais, la méta c'est pas une compo. C'est juste une compo qui peut être trop forte. Et C'est pas... pas ça la méta. Enfin... Si t'as pas envie de jouer au jeu, c'est que t'as pas envie de jouer au jeu. Mais il faut pas trouver des excuses comme ça pour le coup. Ça marche pas. Merci CodeLac pour le soutien. Merci beaucoup. Octozari, euh, why not On va voir si c'est pas un malus, mais pas enfin, c'est gros hein quand même. Ah typiquement ça c'est des compos qu'on battait easy avec notre compo Tarek, c'est frustrant. Même si j'avoue que le Titus doré, euh, on a tous joué Titus dans cette partie, c'est sympa. Pas que lui, il soit percuté. Oh. Ah, Il va peut-être mourir, là, le Kun. Hein. Ça se met vraiment pas bien. Je pense qu'Octozari, c'était pas forcément une bonne nouvelle. Je pense qu'il aurait dû rester à Sikrea. L'adversaire, il tape dans son truc. Et ensuite, il tape avec Ara. Ouais, je pense qu'il s'est trompé, que Enfin, je sais pas, hein, mais... Euh... Je pense qu'il aurait dû peut-être rester à Sikrea. Comme ça, il est sûr... Ça fait attaque, attaque et après Enfin je sais pas ce que vous en pensez Mais là le, le... ça faisait peut-être trop de râles d'agonie justement oh, Oui, les c'est impressionnant Mais vous voyez ça peut être contré Ouais je sais pas si c'est une erreur En vrai c'est peut-être pas une erreur hein. euh, C'est un peu résultat anti hein, Vu qu'il a perdu on part du principe que c'est une erreur Mais aussi bien c'était le play hein. c'est dur à dire On va noter en tout cas c'était une gamme intéressante c'est la gamme numéro 7, celle-ci. Hop les. Ouais, Il y a de la belle stat partout. hein. On doit être dans, vraiment dans des tours avancés, je pense. Euh, salut le random du coin, bah euh, à bientôt, je t'envoie ta précommande demain. Demain ou après-demain. De toute façon, tu peux l'utiliser qu'à partir de, du, du 9 mai, quand l'extension sortira. Ok, c'est strong ça. Va perdre bêtes. Bah non, baron est mort donc non. En fait il fallait peut-être taunter Octozari. Enfin il a pas pu autour d'avant mais. Euh, wow, Je sais pas, c'est pas évident en vrai. Et là c'est vrai que le baron il se fait shooter c'est la fin du monde. Hein. T'as quand même besoin d'un baron, sinon c'est c'est trop léger. Oh, y a vraiment. En vrai il y a des compos de fou, hein, de part et d'autre. Hein. Lui il a des trucs. Enfin. Il y a vraiment des grosses. En fait ce qui fait gagner contre Bette, c'est le fait d'attaquer plusieurs fois et ça c'est important. Oh, le baron il s'est fait shooter. Si le baron il se fait pas shooter, franchement, euh, c'est pas la même partie, c'est drôle, hein, mais. Je pense que si le baron il se fait pas shooter Volgin, il est derrière. Et en fait euh, la game se serait finie là. Ça aurait été drôle. hein. Parce que je pense que Kun il a la deuxième compo du lobby là. Comment ça marche Gagner de l'attaque, serviteur en gagne le même montant. Tu changes. Un truc, genre tu switches. Donc il gagne, il gagne les deux de l'attaque. Et lui il devient énorme. Je sais pas si ça marche, mais on va voir. Comment il a monté au sein de stats il a, eu... il a échangé pas mal. Mais c'est un peu bizarre. J'avoue que je sais pas trop. J'avoue que je sais pas. Comment il a pu avoir autant de stats Parce que ses gemmes, elles donnent combien Il y a plus 402 et plus 82 de gemmes. Et lui, il a pas de gemmes. Ah, mais il a échangé. Il a mis des gemmes là-dessus. Il a échangé avec les gemmes. ça marche bien. On va voir. Mais je pense que ça marche. Hein. Ouais, 214. En fait, il fout le gemme une créa. Il switch. La puissance, par exemple, on va dire qu'il met une créa qui a 100 d'attaque, enfin 100-100, une 1-1, il met 100-100 sur la 1-1, l'autre elle passe 1-1, mais avec des gemmes dessus. Vous voyez ce que je veux dire En fait, la créature elle est 1-1, mais avec, euh, je sais pas, 90 gemmes. Donc derrière, il peut faire nécro-rateur et, et, et rajouter 90 sur une créature. On est d'accord hein Oula. En fait on va vachement plus être dans une euh, Dans une euh, stratégie euh, Point de vie hein, dans cette méta Vu qu'il y a beaucoup moins de poison Là on a vu des grenouilles On a vu, des, euh, on a vu beaucoup d'entre-loopers quand même hein. ouais, Ça le problème c'est que ça tape une fois Ça a poison et après ça a plus rien quoi un peu le problème Ça si ça avait full poison Bon là de toute façon il y a ça mais... Ça meurt hein. Ouais, lui. 11 Ah non 15 Donc là il lui faut nécro-rateur, en gros Parce que lui il a euh... Lui il a plus 402 Plus 82 j'aime bon, déjà, déjà ces gemmes Elles ont été bien statées et en gros, il fait, euh, il switch ça avec euh, une créa. Ah, C'est ça, ça avec une créa et après il, il, il met 402.80 sur une autre. D'accord. Hein. Sur le pirate cleave, maintenant il y a le plus leader mais il y a le pirate qui cleave Ça peut être assez cool. Tricky, hein. Il va mettre là-dessus? Ouais, ouais c'est beau, hein. C'est beau bébé, hein. C'est un bon contre. Oh. pas mal ce hit hein, de taper d'anti-scolaire, ça peut faire la win Il hein. y a beaucoup de points de vie quand même hein. Et il y a ça Il y a quand même beaucoup de points de vie, il faut voir ouais, lui, il est... Après lui il est 500 Il hein. y a beaucoup de points de vie mais lui il est 500 Et en vrai euh... ah Ça c'est pas très bien tapé ouais. Ça va dépendre de lui en fait Ça va dépendre de ce hit là là il va là ah, quoi que, il y a encore lui qui peut taper là hein. non non mais même lui il est trop gros non non il est pas gros si lui il va là c'est gagné c'est gagné c'est joué uniquement là parce que lui il peut, il peut le shooter lui donc ouais ça, ça se joue pas à grand chose hein. Euh, pour moi il est devant là le tchak pour moi le tchak est devant et ça se joue vraiment pas à grand chose, c'est un, une sacrée belle finale pour le coup.